J'ai toujours donné conseil aux enfants de Dieu. Si tu veux plaire, plaire devant Dieu. Si tu veux tourner par terre, réclamer des choses, réclame devant Dieu. Si tu veux faire des choses, je ne sais pas comment, fais-la devant Dieu. Mais devant une situation, il faut avoir une seule parole. Va bien. Amen. Amen. Va, un enfant de Dieu, même au moment des combats, même quand je vois la mort est devant moi, je dois continuer à être positif. Amen. Amen. Même quand tout le monde dit que non, ça ne va plus marcher, on a déjà essayé, ça ne va plus marcher, tout le monde a passé par là. Dieu, tu dois être positif. Amen. Écoutez une chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans la vie, ils ont réussi, non parce qu'ils sont des chrétiens, mais parce qu'ils sont très positifs. Parce que dans mon frère, il n'y a aucune parole de la négativité. vit dans la négativité, vous savez pourquoi? Parce que l'État n'a pas échec et La salle a Nous avons 5-6 personnes qui sont la la même chose. Et marcher la côté, pardon. Et quand on a commis la tour il faut comprendre qu'il y a pour vivre dans la négativité. Et c'est toujours la toujours à pote. Frère, la positivité, c'est les caractères d'un enfant de Dieu.